Salut l'internaute Aucun mystère autour du sujet aujourd'hui, mais quelques précisions. Ce n'est pas une énième vidéo d'un vegan ou d'un végétarien que tu t'apprêtes à regarder là. Non. L'angle d'attaque aujourd'hui est purement objectif. Scientifique. Oh, oh, oh, oh, oh. objectif, oui, on y croit, oui. Euh. <rire> Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous faites là et, et vous êtes passé par où Eh bien par la porte Pratique, n'est-ce pas Ok, on se pointe chez moi pour se payer ma tête. Mais je n'ai rien contre vous, oh, tout de suite, hein Enfin bon, les gauchistes, on les connaît, hein, voilà <rire> Non, mais je rêve Et vous, la bourgeoise pincée sans limite ni morale Oui, mais j'assume, hein, on me dit. Ah, bah oui, oui, oui, <rire> que je suis con hein. J'ai oublié la pirouette macroniste, hein, bien sûr J'assume, j'assume... Bon, qu'est-ce que vous me voulez Vous nous emmerdez à venir nous dire quoi manger Voilà Non, mais c'est pas du tout ce que je m'apprêtais à faire Vous jugez sans même avoir attendu la fin de la vidéo non, mais on le connaît, hein, votre discours de gaucho, hein. Laissez les gens manger ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent ou ceux qu'ils veulent Voilà, hein, on fait le malin avec des tournois de phrases qui n'ont aucun sens. Donc pour vous, un veau et une tomate, c'est pareil. Et la surmédiatisation de messages publicitaires appelant toujours plus à consommer des produits animaux, alors que l'on sait factuellement l'impact sur l'écologie, sur le, le changement climatique, sur la santé humaine et donc sur l'avenir de l'humanité, ça vous en foutez aussi, non Ah Oui Oui, une minute Ah, laissez-moi vous dire que vous avez bien de la chance, hein, que les affaires me rappellent, hein, parce que... Voilà Alors, merci Christiane, tu tombes à pic Eh ben, courage, fuyons Bon, reprenons. Tu as sans doute déjà saisi où je voulais en venir, mais je recadre une dernière fois. Végétarisme, végétalisme, souffrance animale, éthique et morale, on met tout ça de côté pour ne parler que de science et de causalité sur le climat et la santé humaine. Pose-toi deux minutes, je t'explique. Tout a commencé il y a quelques jours, lorsqu'une énième campagne publicitaire McDo envahissait les rues de ma ville voisine, Genève. Le paradis du bacon. Le paradis. Rien que ça. Alors qu'à Genève, pour McDo, le paradis fiscal aurait été plus correct hein. <rire> Enfin bref, hein. l'argument Massu ici est que le produit est « Made in Suisse » et en Suisse, pour les Suisses, c'est un joker imparable. Hein. C'est de la merde, ok, mais c'est Suisse donc c'est bon, on peut y aller. Mais de notre côté, en France, chez nous, c'est pas mieux. Un petit tour à Anne Masse et voilà ce que je découvre. Des frites au bacon et au fromage fondu chez Burger King. Des frites au bacon ils ont foutu des morceaux de cochon grillés dans des bâtonnets de patates. Non mais comment on peut avoir encore une once d'espoir en l'avenir pour l'humanité après un truc pareil Bon, on va être d'accord que ces deux choses se suffisent à elles-mêmes pour illustrer un monde qui part complètement en couille, hein mais la question de fond que je voulais poser, c'est celle-ci. Avec les connaissances scientifiques précises que nous avons aujourd'hui, n'est-il pas possible d'attaquer en justice McDonald's et autres Burger King pour mise en danger de la vie d'autrui comme je le disais à Maria Gadvenal un peu plus tôt en intro, on sait désormais que la consommation de viande, plus encore transformée, a été rendue officiellement cancérogène pour l'humain par l'OMS et que seule la production de viande de bœuf cause plus de tort au climat que tout le secteur du transport humain mondial, avions, voitures, trains et bateaux compris. C'est même la première cause du dérèglement climatique. Il me semble alors tout naturel de trouver ces énormes messages publicitaires envahissant nos rues, nous poussant toujours à consommer plus de viande, contraire à notre intérêt même de survie, mais répondant très précisément à d'autres intérêts, privés et financiers, au détriment même de l'avenir de l'humanité. Ça n'a aucun sens je ne vais pas te refaire le refrain de l'ennemi c'est le capitalisme, tu le sais. Et l'élection d'un fasciste anti-écolo au Brésil ce week-end, soutenue par les forces du capital, de la finance, le confirme. Mais merde, là on est à la croisée des chemins. On voit le gouffre, on sait ce qui nous y pousse. Et qu'est-ce qu'on fait On danse au bord, on boude, on s'aveugle, on prône notre sacro-sainte liberté pour légitimer nos conneries matérialistes qui en plus ne nous rendent même pas heureux. Alors merci d'être là et d'avoir regardé cette vidéo. Et si toi aussi ça te fait suer de te faire agresser par ces tonnes de panneaux publicitaires aux messages écocides et contraires aux connaissances scientifiques que nous avons et aux beaux discours des politiciens et des grosses entreprises, alors partage cette vidéo et abonne-toi, parce qu'on a encore mille choses à se dire. Ciao